tout le monde, c'est Winan, oui, content de vous voir. Euh, grosse nouvelle, hier, euh, Afria a acheté une compagnie de bière aux États-Unis, Sweetwater Brewery. C'est une compagnie de bière euh, qui a de, du marketing euh, euh, par rapport au cannabis. Euh, ils utilisent euh, le chiffre 420 sur certaines de leurs marques. Donc, euh, ils ont aussi des couleurs un peu là, euh, peace and love, un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. là un peu des couleurs psychédéliques, euh, en tout cas, allez voir ça un peu, le Sweet, euh, Water, Sweet Water Brewery. Euh, Afria a acheté la compagnie au complet, donc euh, ça va leur permettre là, de sûrement avoir plusieurs points de vente aux États-Unis quand la légalisation va être euh, faite euh, à travers les États-Unis au complet. On sait que quelques États, sur les 50 États aux États-Unis, qui ont... Euh, la légalisation médicinale, quelques états ont la légalisation récréationnelle. Et là, quand on regarde les actions à la bourse depuis deux jours, c'est vraiment la folie. Euh, c'est à cause de la présidence si Biden passe, je pense qu'il est en faveur euh, de la légalisation du cannabis. Donc, ça se reste à voir euh, de la façon que ça va se produire, que ça va, être, euh, que ça va se produire finalement. Donc, pour fêter un peu, euh, Afria qui achète une euh, compagnie de bière c'est vraiment fou, là. Ils, ont, ils vendent de la bière c'est Afria les propriétaires à 100% on va fumer un Quadra euh, c'est un 5 grammes que je me suis procuré euh, sur internet chez Shopper Drug Mart à cause de mon permis médical j'ai l'occasion de pouvoir m'acheter du cannabis médical avec deux fournisseurs moi j'ai choisi Canafarm. Une compagnie qui donne des euh, qui donne des indications sur leurs terpènes, donc je trouve ça intéressant. Et Cana Farm, on n'a pas ça à la SQDC, donc je vais avoir plus de variétés. Puis Shopper Drug Mart est mon deuxième fournisseur, on sait que c'est le ferme à prix à l'extérieur du Québec. Et puis eux, ce qu'ils ont, c'est toutes les marques, hein? ils ont plusieurs, plusieurs marques, plusieurs fournisseurs. Donc c'est très intéressant et c'est là que j'ai pris le Quadra. Euh, j'aime pas les Broken Coast par rapport aux avantages, j'aime beaucoup le Rockstone, euh, c'est du cannabis de qualité, c'est le plus haut de gamme le Afria. mais je l'ai acheté parce que j'avais 20% de rabais à ma première facture, donc euh, puis il y avait d'autres produits qui m'intéressaient pas trop trop, comme Exo, des produits qu'on connaît, euh, la SQDC par contre c'est le Exo médicinal, donc peut-être des petites différences, on sait que les produits médicinales ont plus de tests euh, à passer c'est des exigences de Santé Canada le quadra, euh, ce qui est intéressant avec euh, Broken Coast c'est que chaque produit de Broken Coast est vraiment différent quand on regarde le look, euh, même la couleur est différente des cocottes euh, ça devrait être comme ça avec toutes les variétés de cannabis mais quand on regarde des compagnies comme Dubon Select euh, Exo euh, peut-être peut Namasté aussi euh, les, co les cocottes sont toutes pareilles, on dirait que c'est toute la même variété, c'est vert, avec un peu de brun. Ouais, mais Winman, euh, c'est le même spot. pas, pas toutes. tu prends deux produits de San Rafael, ça va être différent les cocottes. tu prends un Tangerine Dream ou bien un euh, Purple, Chitral. Purple Chitral, le cannabis est mauve. Donc, euh, chaque euh, compagnie, chaque fournisseur, là, il y a vraiment une grosse différence dans les qualités. Donc ici, là, Broken Coast, avec un seal de sécurité, sécurité comme ça. À l'intérieur, il n'y aura pas de boost, il n'y aura pas de boveda, parce que euh, Broken Coast, c'est des professionnels, euh, c'est du haut de gamme. Ils savent très bien que c'est pas euh, dans un contenant qu'il faut mettre ça. C'est vraiment, là, euh, si vous voulez nous en donner un, ils nous donnent à l'extérieur, dans nos mains. Nous, on mettra le Boost ou le, Be le Boveda à l'intérieur. Hein, le Boost, le Boveda, c'est une pochette d'humidité. Si votre cannabis est trop sec, vous utilisez ce, cette petite pochette d'humidité-là. J'en ai pas ici présentement. Donc, un Quadra Broken Coast. Compagnie par excellence à la SQDC, un peu dispendieux, mais ça va être la qualité. Donc, qu'est-ce que ça a de l'air Oh, grosse cocotte. Donc, euh, d'après moi, c'est plus que 3,5. Parce que ça, c'est des contenants de 5 grammes. Et puis, vraiment incroyable. Sûrement la plus grosse cocotte euh, jamais vue à Winman. On va regarder ça de plus près à la caméra. Je, je suis trop pressé, je suis trop pressé. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Mes yeux sont pas bons. Comme ça, je ne l'avais pas vu. Je le vois pas. Euh, mon rendez-vous est au mois de décembre pour des lunettes. Euh, C'est vraiment un peu fou. là. C'est un peu fou. C'est très beau. C'est incroyable. C'est vraiment... Euh, y est... euh, la structure est, est belle, mais la structure euh, du Galliano dernièrement était vraiment exceptionnelle. Il y avait plus de Foxtel avec le Galliano. Mais pour ce qui est du givrage, mes amis, c'est x25 par rapport au Galliano. Euh, le quadra ici, il euh, faut vraiment que je porte des lunettes à chaque fois que je regarde. C'est vraiment incroyable. Ça ne se compare pas avec aucun cannabis de la SQDC. <coughs> Je vous montre ça. J'espère qu'on va bien voir ça, là, à la caméra. Hey, allez vous acheter des bijoux, s'il vous plaît, à Shop Urban Ice. 25% de rabais avec le code promo euh, juste en bas dans la description. Allez aussi acheter vos articles de cannabis en passant par mon lien, s'il vous plaît, chez Indoor Growing Canada, un site complet pour vos articles de culture de cannabis que ce soit des ciseaux une tente une lumière pied chop pied down euh, tout tout tout est là On regarde ça de plus près le quadro j'espère que vous le voyez bien euh, j'ai présentement mes lunettes dans le visage et puis je le vois très très bien c'est en personne c'est mieux en personne c'est mieux 4 heures tu dis je te garantis que ça, c'est du 4A. C'est dommage que je capote pas sur la ronde. Là, mais euh, je pense qu'on est capable de bien le voir en ce moment. là. Je pense qu'on le voit bien en ce moment. Incroyable. Je ne veux pas l'écraser. Oh, oh, un peu moins givré que je pensais. Euh, pas givré, excusez-moi, euh, résineux. Euh, L'humidité est parfaite, mais vraiment, ça, ça, ça colle moins, vraiment moins que je pensais. Euh, par contre, c'est résineux sur mes mains. Je suis un, un peu énervé, je suis un peu énervé. Je ne recommencerai pas la vidéo, on va laisser ça de même. Vraiment gigantesque, c'est vraiment une cocotte, là, sûrement de 4 grammes. Donc, euh, on va essayer ça tout de suite. Quadra de Broken Coast. On est de retour avec le Quadra. Donc, euh, vraiment une excellente cocotte. Euh, je vais poster ça sur euh, mon weed Indica Man. C'est mon compte Instagram. J'ai vraiment hâte que vous voyez ça. 19.3 de THC. C'est considéré un hybride. Euh, sur le contenant, c'est écrit 80% Indica. 20% Sativa. Pas disponible à la SQDC, ni en ligne, ni en succursale. Dominance comme terpène. Limonène, ensuite on y voit avec le Cariofilène, Nérolidol, Pinène, Linalol. Arôme Naturel, Floral, diesel. Quand je l'ai senti tantôt, euh, floral. Je l'ai mieux que le Galliano. Floral, hein? C'est la première fois que je goûte plus un floral, là. c'est bien, c'est bien, mon arôme revient les boys, euh, j'espère que vous êtes contents parce que moi je suis vraiment content, il euh, y a eu une amélioration là, pour mon odorat par rapport au coronavirus depuis 2-3 jours, là. chaque petit détail de mon odorat, là, je, je, je vois l'évolution En tout cas, je sais pas s'il est meilleur qu'avant, mais euh, je me demandais toujours c'était quel est mon deuxième préféré de Broken Coast après Rockstone, Parce que j'étais capable toujours de dire Rockstone, Rockstone, mais j'étais pas capable de dire mon deuxième préféré. Le pire pour moi c'est le Saturna. J'aime vraiment pas la ronde. Euh, OG Melon pourtant c'est ça, c'est melon En tout cas, le nom est vraiment accrocheur, la variété est vraiment accrocheur. Et puis on a confiance en Broken Coast, pourtant j'ai pas accroché avec le Saturno. Mais le Quadra, je crois c'est mon deuxième préféré, avec l'arôme, le goût, après le Rockstone. Le Rockstone est vraiment dans une classe à part, selon Winman, et selon plusieurs autres abonnés, plusieurs abonnés. La compagnie de bière que a euh, achetée, euh, c'est sûr que là les ventes sont euh, vraiment en baisse à cause du corona coronavirus, c'est une compagnie de bière qui vendait beaucoup de bière dans les restaurants. Et puis elle vend de la bière aussi euh, dans les avions, elle a un contrat avec une compagnie aérienne, je ne me souviens pas du nom, mais il y a de la bière dans chacun des vols internationaux, donc euh, ça fait de la visibilité à cette compagnie de bière-là, donc je sais pas comment Cafria va introduire le cannabis dans les points de vente, ou euh, peut-être euh, de la bière infusée au cannabis, c'est sûr que ça ça, ça vient, c'est clair. Donc vraiment, euh, il y a eu l'achat de cette compagnie-là là, depuis, là, euh, ça s'est fait en même temps là, que Joe Biden est en train de gagner. Il euh, y a plusieurs États là, qui sont en train de changer les lois. C'est vraiment incroyable dans le marché boursier. là. Euh, c'est un peu fou. Ça monte tellement haut hein, que ça va sûrement redescendre. Il faut vraiment acheter ça au bon moment. Euh, c'est incroyable, vraiment. Là, ça monte de 7 à 8 dollars à 7 à 8$. Donc si tu achètes à 8 puis que tu vends à 7$, c'est pas bon. Hein? Si t'achètes. Euh, quelque chose à 8 puis tu le vends à 7, tu as perdu, hein? faut t'acheter à 7, vends à, à 8, c'est ça le, le, le, la game, mais si tu veux pas jouer à ça, peut-être acheter à 7 puis garder ça pendant 5 ans, ça c'est une autre possibilité. Donc je pense qu'ils vont garder la même direction, ça va être les mêmes euh, patrons là, chez la compagnie de bière, sauf que quand ils vont faire quelque chose, une grande décision, il va falloir qu'il se reporte au patron d'Afria. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Là, 100% de la compagnie. Euh, c'est considéré. Euh, pas une micro -brasserie, mais une euh, bière artisanale. Donc, euh, je ne sais pas si c'est considéré une micro -brasserie, mais là, ils vendent. Euh, ils vendent, ils vendent pas à l'international. Euh, Il euh, y en a à la Il y en a la SAQ de cette euh, bière-là. Il y a du monde qui m'en ont parlé. The Sweet Water Brewery. Mais c'est ça, ils n'en vendent pas international, mais il y en a sur les, les vols internationaux. Ouh, ça, c'était pas allumé. Donc, euh, j'espère que tu as trouvé ça intéressant. Afria vend de la bière. Elle s'est pas associée à une compagnie bière. Elle a acheté au complet euh, la compagnie bière pour... 300 millions de dollars 300 millions de dollars approximativement 300 millions de dollars ça va être 250 millions cash et 50 millions en actions d'Afria donc euh, ils vont prendre 50 millions de dollars divisé par le prix de l'action si l'action d'Afria est 5 dollars donc, 50 millions divisé en 5, ça fait 10 millions d'actions. Donc, 250 millions en argent, 50 millions en actions. Donc, je vais terminer mon quadra tranquillement. Euh, Est-ce qu'il bosse? Euh, Peut-être un peu moins que je voudrais pour ce temps, c'est 80% indica. Il commence à faire chaud dehors, hein? On va avoir une belle semaine pour le mois de novembre, 16, 17, 18, je pense qu'on va avoir une journée même à 20 degrés Celsius. Donc je vais vous souhaiter à tous une belle fin de semaine, et puis euh, allez voir mon Instagram, donnez un pouce, écrivez un commentaire, et puis dites-moi qu'est-ce que vous en pensez que Afria ait acheté la compagnie de bière, est-ce qu'il aurait été mieux peut-être de s'associer seulement ou euh, pourquoi pas, moi je pense que c'est une très bonne idée, puis en plus là, allez voir ça, Sweet Water Brewery, ça a des couleurs là, euh, qui rapportent rapport avec euh, le cannabis, Utilise utilisent le, le chiffre 420 pour une marque, il euh, y a des couleurs psychédéliques, là, toutes sortes de couleurs, de, euh, genre, euh, pas d'arc-en-ciel, mais en tout cas, allez voir ça, vous allez comprendre, je vous adore, donne un pouce, peace.